j'ai vu comme ça gentil. gentil gentil méchant méchant mauvais mauvais sympathique sympathique terrible terrible ensemble ensemble seul seul film film cassette cassette photo photo nouvelle Nouvelle. Anniversaire. Anniversaire. Fête. Fête. Pique-nique. Pique-nique. Promenade. Promenade. Couscous. Couscous. Paella. Paella. Patron. Patron. Patron. Directeur. Directeur. Président de la République. Président de la République. Banque. Banque. Un prêt Prêt. Concours Concours. Cours Cours. Cours. Diplôme Diplôme. Certificat Certificat. Usine. Usine Usine. Bureau Bureau. Mairie Mairie. École maternelle École maternelle. Dossier Dossier. Livre Livre. Hôpital, hôpital. Malade, malade. Maladie, maladie. Visite, visite. Conférence, conférence pour les entendants. Conférence pour les sourds. Il fait beau, il fait beau. Il pleut, il pleut, il neige, il neige. Il y a du vent. Il y a du vent. Ouvert, ouvert, fermé, fermé. Entrée, entrée. Sortie, sortie. Sans interruption. Sans interruption. Tôt, tôt. Tard, tard. Petit, petit. Grand. grand, grand. Gros, gros. Serré, serré. Vacances, vacances. Montagne, montagne. Piscine, piscine. Restaurant, restaurant. Zoo, zoo. Gare, gare. Bus, bus. Car, car. Location, location. Chemin, chemin. Route nationale, route nationale. Autoroute, autoroute. Au bord de, au bord de week-end week-end toute la nuit toute la nuit tous les 15 jours tous les 15 jours première première dernière dernière devant devant derrière derrière chance chance préféré préféré libre. libre libre lait lait beau silence silence vêtements vêtements manteau manteau pull pull chemise chemise t-shirt t-shirt pantalon pantalon short short robe robe jupe jupe chaussettes Chaussettes, chaussettes. Collants, collants. Sac à main, sac à main. Une montre, montre. Bracelet, bracelet. À peu près, à peu près. Rendez-vous, rendez-vous. Retard, retard. Messe, messe. À genoux, à genoux. Sale, sale table, table, chaise, chaise, lit, lit, canapé, canapé, armoire, armoire, les saisons, les saisons, printemps, printemps, été, été, automne, automne, hiver, et hiver.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 accompagner accompagner ou accompagner rejoindre rejoindre suivre suivre inviter, inviter inviter mettre à la porte mettre à la porte prêter prêter payer payer, payer acheter acheter vendre Vendre, rembourser, rembourser, offrir, offrir, imiter, copier, imiter, copier, participer, participer, participer abandonner, abandonner, gronder, gronder, gronder, se moquer, se moquer, protéger, protéger.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 Allez, allez. Marcher. Marcher. Se promener. Se promener. Partir. Partir. Approcher. Approcher. Approcher. Se faufiler. Se faufiler. Attendre. Attendre. Attendre. S'asseoir. S'asseoir. Rouler. Rouler. Arrêtez. Arrêtez. Rester. Rester. Rester. Discuter. Discuter. Espérer. Espérer. Préférer. Préférer. Préférer. Commencer. Commencer. Terminer. Terminer. Ranger. Ranger. Perdre. Perdre. Ferme. Casser, casser, mettre, mettre, devoir, devoir, voler, voler, fêter, fêter, glisser, glisser, glisser. boiter, boiter, pleuvoir, pleuvoir, mettre, mettre. Le fais gaffe. La famille. La famille. Papa. Papa. Papa. Maman. Maman. Les parents. Parents. Fils. Fils. La fille. La fille. Le frère. Le frère. Sœur. Sœur. Grand-père. Grand-père. Grand-mère. Grand-mère. Grand-parents. Grand-parents. Petit-fils. Petit-fils. Petite-fille. Petite-fille petits-enfants petite enfant oncle oncle tante tante cousin cousin neveu neveu nièce nièce bébé bébé enfant enfant adolescent adolescent jeune jeune vieux vieux un ami un ami des amis des amis voisins voisins tout le monde tout le monde il n'y a personne il n'y a personne les couleurs les couleurs bleu bleu blanc blanc rouge rouge noir noir vert vert jaune jaune orange orange rose rose violet violet gris gris marron marron kaki kaki beige beige bleu marine bleu marine doré doré Toré. argenté argenté Or, or, long, blond châtain, châtain, roux, roux, clair, clair, foncé, foncé. Les pronoms, les pronoms, moi, moi, toi, toi, lui, lui ou elle, elle, eux e nous nous vous vous mon ma mes ton ta tes son sa c'est ou leur